Pas à fond, non. Et Bonjour à tous, c'est Vincent. Aujourd'hui, on se retrouve sur Robotnik, euh, Robotnik's euh, Revenge. Alors, c'est un, une rom, une rom Mac. Je mettrai le lien en description. Et qu'en fait, il bah, y a des boss de Eggman, En fait, c'est un boss rush de Sonic 1 et 2. Et, oui, oui. Il y a aussi les boss de 2, de, de 1, pardon, du 1. Donc, il euh, y a plus de boss de, du 2, mais. Alors j'ai fait Tam Tamtriol, parce que en fait, euh, en survival, il n'y a pas de rings sur le chemin. Là, il y en a, donc je vais plutôt prendre Tamtriol pour m'entraîner, quoi, tu vois. C'est plutôt le mode entraînement. Il y a 17 boss. Ouais. Premier boss battu. Et là, ça va passer au 2, dès que je passe ce checkpoint. Ouais. Et donc là, c'est un boss de Sonic 1, un, je crois. Voilà. mm <im> mm mm mm mm mm Putain, for, for, first try. Je suis mort. Quel con. Franchement, je suis trop con. Et donc là on est do donc de retour euh sur Sonic 2 Oula, pourquoi ça lag me Merde On va rester sur la plateforme. Bien. Pam pam pam pam pam pam pam pam Je trouve qu'on peut pas monter et et et et là on peut. Oh yes. Non mais il m'a pas touché. Non mais il m'a pas touché. Ne devrait pas laguer normalement. Même si je suis sur téléphone, de toute façon, je suis obligé. Voilà! Mourir dans le feu comme ça. Là. Ah oh, moment, je me je jette dans le vide. Pour récupérer un putain d'anneau. Oh, je sais que. Voilà, oh, il y a des rings à chaque fois, c'est cool. Je vais le mettre en boule pour jouer dedans. C'est cool. Mais wesh. C'est cool. me touche, up Put... Je l'ai pas touché Mais fais un spin dash Sonic Ah oh non, je m'en y un peu trop... Ah ah, je t'ai eu Mais vas-y, pourquoi il fait pas de spin-dash, je de balle. C'est le boss qui va prendre plus de temps, je suis désolé. Ok, je peux passer à travers, mais pourquoi pas. Je l'ai touché quand même. J'étais beaucoup trop vite. J'ai ouais, trop vite. <rire> Ah bah super Bon, euh, j'ai rattrapé sur celui-là, mais... Oh putain, yes! Donc là, c'est Sonic 2. Tu vois, si s'il sert à rien. Voilà. C'est ça? Bon, si t'as pas d'anneau, ça marche pas. Mais sinon, euh, technique. Hein. Alors. Merde, bah oui. Trop con. Hein. Mais je les déglingue. Voilà, je l'ai battu. Oh non, c'est labyrinthe Zone, ça. Bon, oui, j'ai fait n'importe quoi, là. Ça sert à rien de le frapper, en fait. En plus, il va plus que toi. Quoi Plus que Sonic Bah là, c'est pas la vitesse de Sonic qui compte. Là, c'est plutôt... Euh la vitesse de saut Tout dans l'eau on est ralenti sa mère on aura peut-être la musique d'un La musique stressante dun Mais tu veux que je fasse quoi là hmm. Mais vas-y, nique ta mère! Voilà, oh, c'est mort, je vais me noyer, c'est sûr. Mais putain, Sonic, t'es une grosse couille! Ah, je sais ce que je devrais faire. Pourquoi être chiant? On va faire une safe-tête. Ouais. Pas là, hein. Avant le boss. Mais putain Voilà. Qu Cassez quoi ce boss de merde hein Ah Quand je me suis goré quoi. Faut se dépêcher, faut être lent. Pff, ça n'a aucun sens ce se boss. Parce qu'en fait, faut se dépêcher et être lent en même temps. Je déteste quand il faut être les deux en même temps. Ça n'a aucun sens. Pourquoi faut pas faire un truc où on faut se dépêcher et seulement ça Là, faut être lent en même temps. Si tu vas trop vite, tu te fais tout chier forcément. Bon, c'est pas grave, on a réussi, mais. J'ai fait une tête pour rien, Dégoûté. Mais oui Mais oui, je touche Ça va faire mon frère J'ai sauté putain. Là j'ai beaucoup sauté. Bonjour, on va C'est pas intéressant ce boss de toute façon. Et voilà, je t'ai niqué. Il lui restait deux coups, j'aurais pu vraiment le frapper. C'est quoi ce boss encore Ça c'est mmh. bon ça. Les armes. Mais putain... Mmh. Ah mais en plus ce trou de balle il y a pas ramassé. Dernière euh, mort et puis après j'y rate là j'en ai marre Mais putain va te faire foutre Il va te faire foutre le jeu mmh. Bon on va sortir là merci à tous d'avoir regardé cette vidéo